Bien, salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose un petit format pour vous reviewer les euh, changements de Warhammer 40 000 avec à la fois le chapter approuve 2021 ainsi que les facs du 2 juin 2021 qui ont été publiés sur Warhammer Community. Je vous propose qu'on fasse un tour global de tous ces changements qui, au final, bah, tout condensé et tout additionné, représentent des changements assez, euh, assez impactants pour, pour les joueurs réguliers de Warhammer 40 000. Alors, dans un premier temps, on ira faire un tour du côté euh, de ces facs de Warhammer Community, euh, qui sont des facs sur le livre des règles, donc les Core Rules. De 40k 9e édition, ainsi que euh, des impacts aussi sur les codex eux-mêmes. Euh, pas tous, certains. Space Marines, euh, Drucari et d'autres, on verra. Ensuite, on fera un tour sur les euh, changements euh, des euh, coûts en points. Et pour finir, on fera un tour sur le changement du chapter approuve de Grand Tournament avec des modifications sur les choix de secondaire. Et je vous propose qu'on parte directement pour les changements en termes de règles. Alors, c'est parti pour les changements en termes de règles, alors en termes de support, euh, je vais essentiellement me reposer. Donc moi, je suis allé consulter et vous pouvez tous consulter d'ailleurs ces changements de règles sur Warhammer Community. Vous verrez qu'il y a un encart euh, Core Rules, donc pour les règles de base, vous pouvez aller évidemment consulter ça. Euh, les changements sont mis en bleu, bleu ciel de façon à ce que immédiatement euh, vous puissiez lire qu'est-ce qui a été modifié par rapport à l'ancienne version. Je vous rappelle que ces facs-là sont évolutives tout au long de la V9. Donc, euh, ils ont vraiment mis un, en avant les changements en termes de, de paragraphes. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer sur le site Gunamer, l'excellent site Gunamer que je vous recommande, qui est un site anglo-saxon, euh, qui a fait de très bons articles. Un premier pour euh, référencer tous les changements en termes de règles, avec toujours un petit avis, évidemment. Euh, et ensuite, ils ont fait des autres articles sur les changements en termes de règles pour euh, l'Imperium, euh, le, le Chaos et euh, les Xenos. Donc, voilà, assez intéressant intéressant. On va se servir de ce support-là pour euh, pour découvrir un petit peu tous ces changements tous ensemble. Alors, euh, dans un premier temps, on va avoir donc, les changements règles pures et dures autour de Warhammer 40 000. Euh, et pas mal de petits changements. On n'est plus sur de l'ajustement, voire de, euh, de l'indication, euh, de, de la précision euh, pour, euh, pour des règles déjà existantes ce qui laissait un peu place à, à la dérive ou à l'adaptabilité ou à l'interprétation donc déjà une première qui est assez importante c'est assez rigolo sur Gunhammer, ils ont mis Fog Pythagore parce qu'en fait euh, il avait été démontré euh, par des gens qui faisaient du tournoi que euh, quand on arrivait dans un étage euh, euh, en, en frappe en profondeur, on était euh, on pouvait charger à 8 et non pas à 9 parce que le théorème de Pythagore nous disait etc, bref là ils ont mis les choses au clair c'est très simple, maintenant quand vous arrivez des réserves en frappe en profondeur ou même euh, en réserve stratégique peu importe, euh, vous arrivez toujours à plus de 9 pouces de de n'importe quelle figurine ennemie et cette distance là vous devez la prendre à l'horizontale et non en diagonale voilà euh, c'est à dire que vous la prenez en 2d à aucun moment et notamment quand vous arrivez en fait quand vous arrivez des réserves et que vous arriviez dans les étages euh, vous pouviez vous retrouver euh, par euh, par certaines petites manœuvres et eh ben euh, à vous positionner euh plus ou moins correctement, euh, là c'est plus possible, vous devez arriver à plus de 9 pouces horizontalement. Euh, donc en gros, vous ne pouvez pas euh, faire, euh, faire de petites manœuvres sur les étages. Voilà, c'est surtout. C'est des micro-ajustements. Là, on est vraiment dans la micro du jeu, mais c'est intéressant de le, de le spécifier. Donc, quand on arrive des réserves stratégiques, on mesure à l'horizontale. Donc on mesure en 2D tout simplement pour être à plus de 9 pouces des figurines ennemies. Euh, ensuite, on a une.. Euh on a un petit encart concernant les, euh, les règles de euh, si toutes les unités de votre armée ont le mot-clé, etc. Euh, et notamment, on, on y pense par rapport aux invocations des démons. Donc là, c'est spécifié que euh, pour tout ce qui est règles, qui interagissent avec euh, vos mots-clés de faction euh, ou de sous-faction, eh bien euh, elles fonctionnent à partir du moment où en phase de pré-jeu, c'est-à-dire au moment où vous faites votre armée, euh, c'est respecté. C'est-à-dire, notamment pour les démons, je ne sais pas si vous êtes full, euh, je sais pas, on va dire vous êtes full Nurgle. Euh, vous avez des bénéfices par rapport au fait que vous jouiez full Nurgle. Si pendant la partie. Euh, vous invoquez du démon qui n'est pas Nurgle, je sais pas moi, vous invoquez euh, des horreurs euh, par exemple, et eh bien vous ne perdez pas les bonus euh, du fait de jouer euh, full euh, Nurgle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir globalement. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où quand vous avez fait votre armée, donc sur la liste que vous avez mis en papier ou en informatique ou peu importe, la liste quand vous la créez, si vous respectiez la règle de toutes mes unités sont de la même faction, alors on est bon. Euh, voilà, c'est vraiment un impact sur toutes les, toutes les armées qui ont des, euh, des règles d'invocation ou ce genre de choses. Là, je n'ai que les démons qui me viennent à l'esprit. Si vous, vous avez d'autres euh, références, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai preneur. Euh, mais pour moi, c'est comme, comme ça que je, je le lis. Ensuite, on a, euh, euh, on a enfin... On sait enfin quand euh, se joue la phase de déploiement. Donc là, en fait, c'est vraiment euh, euh, des points un petit peu précis en termes de règles où l'éditeur va nous spécifier qu'il existe une phase de... Euh, une, une... Il existe en fait... On avait des règles qui nous disaient euh, pendant votre déploiement, ou après votre déploiement, ou avant que, ou avant que le déploiement, d'accord Notamment, on pense au fait de, de scinder des escouades en deux, euh, avec les, les doctrines de combat Space Marines, combat, les combats de squad. Euh, on pense à des règles d'infiltration, de, on pense à des règles aussi euh, qui permettent de redéployer avant le round de bataille. On ne on savait jamais trop comment ça se passait, c'était de l'interprétation, on estime que ça c'est avant, ça c'est après. Là, dans les règles, ils décident il décide enfin de définir euh, qu'est-ce qui est avant le déploiement, qu'est-ce qui est pendant le déploiement, qu'est-ce qui est après. Euh, donc, très clairement, ce qu'il faut, qu faut retenir de ça, c'est que euh, tout ce qui se joue avant le déploiement euh, se joue au moment des réserves euh, au moment où vous déclarez ce qui est en réserve stratégique euh, donc par exemple si vous devez scinder une escouade de Space Marine 102 vous le déterminez en même moment que vous allez dire ça c'est en réserve stratégique et ça c'est dans un transport donc ça c'est tout ce qui se passe avant le déploiement tout ce qui se passe pendant le déploiement c'est euh, à partir du moment où vous êtes euh, dans cette phase donc de réserve stratégique jusqu'à ce que vous ayez déployé vos unités. Donc ça, c'est euh, quand vous avez des règles qui, qui impliquent le keyword pendant votre déploiement, bah, vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans ce créneau-là, du début euh, de, la, de la zone réserve stratégique à la fin de la zone, à la fin de, de votre déploiement. Et après, vous avez la phase de pré-bataille. Donc là, c'est euh, un point supplémentaire et qui, en fait, qui permet d'insérer euh, tout tous vos triggers, tous vos mécanismes de jeu qui se jouent avant le premier round de bataille, mais après le déploiement. Donc ça sera bien euh, après que le g de d pour savoir qui initiative ait été lancé, mais avant que la première phase de commandement ne soit lancée. Je vous rappelle qu'il y a toujours, bah, quand il y a une opposition sur certaines règles qui se jouent plus ou moins en même temps euh, dans ces mécanismes-là, il y a toujours un jet de d pour savoir qui, euh, qui interagit en premier. Donc voilà, c'est spécifié. Évidemment, pour plus de détails, je vous invite à aller voir cette fac sur Warhammer Community, mais au moins, c'est carré. Euh, ensuite, on a une règle sur les psychers. Donc là, il y a une précision sur les pouvoirs psychiques, notamment via des reliques. Euh, on, passe, on pense au tome de Malkador, ou Malacor, je ne sais plus, bah, bon, chez les Space Marines. En fait, il est bien spécifié que maintenant, vous avez les pouvoirs psychiques en plus et les pouvoirs psychiques à la place si vous avez des si vous avez des capacités qui permettent d'avoir des pouvoirs psychiques en plus vous pouvez aller chercher dans une autre discipline psychique si vous avez euh, une règle qui vous dit euh, vous pouvez euh, à la place choisir tel pouvoir psychique vous devez la choisir dans la même discipline puisqu'avant vous saviez que de toute façon on est restreint dans les disciplines on peut pas on peut très rarement aller euh, avec un même psyker aller choisir des, euh, des pouvoirs psy dans différentes disciplines. Euh, donc euh, bah là, c'est spécifié maintenant. Comment fonctionne le « en plus » et à la place Et donc, ça nous clôture le débat sur le tome, euh, le tome de Malkador, qui est une relique SM, et qui, du coup, ne vous permet pas d'aller chercher un sort dans une autre discipline. Euh, là, c'est spécifié. Du coup, vous ne pouvez aller le prendre que dans la même discipline psychique. Euh, voilà. Euh, ensuite, on a... Un, un ajustement sur le, les terrains difficiles. Alors là, c'était vraiment une petite notion de mot-clé, de, de, de, de wording à, à laquelle j'étais vraiment passé à côté, moi. Euh, donc là, en gros, ce qu'on nous explique, c'est que maintenant l'inexorable signifie inexorable. Ça, c'est comme ça que Goodhammer nous le dit, puisqu'en fait, on avait une règle qui permettait d'ignorer les terrains difficiles, mais en fait, la règle en elle-même était mal écrite. Donc ça voulait dire qu'elle n'avait pas d'impact. La règle de terrain difficile, donc le moins de mouvement, moins de à la charge, était n'était pas bien écrite en termes de wording et ce qui permettait d'interpréter que la règle inexorable, notamment pour la Death Guard, ne fonctionnait pas. Donc là, ça a été rectifié. Euh, C'est-à-dire que le euh, terrain difficile est une pénalité euh, au mouvement. Et a priori, si j'ai bien compris, avant c'était euh, une soustraction qu'on faisait à la totalité de notre mouvement. Donc le fait que ce soit une pénalité et que certaines unités comme bah, l'inexorable Death Guard euh, ignorent cette pénalité, du coup ça prend sens. Tout comme d'ailleurs les Rustalkers de l'Adeptus Mechanicus. Euh, donc voilà, petite, euh, petite modification et, euh, et euh, ajustement on va dire, pour le fonctionnement des terrains difficiles. Ensuite, c'est très bien, ils ont enfin clarifié euh, le toujours combattre en premier, toujours combattre en dernier, on s'y mélangeait, etc. Donc là, c'est très clair. En gros, ils nous disent que si vous avez une règle qui vous permet de combattre en premier euh, et euh, une règle qui vous permet de combattre en dernier et que pour une même unité, il euh, y, y a deux il euh, y a deux règles qui interagissent en même temps et bien les deux règles se détruisent alors c'est hyper clair tout simplement parce que je vais vous prendre un exemple euh, quand vous chargez en fait donc quand vous chargez vous avez une règle SP qui vous dit comme vous chargez vous allez taper en premier ok si votre adversaire vous a mis une règle qui vous dit euh, vous taperez qu'une fois que vous serez éligible d'accord du coup les deux se contredisent et il n'y en, en a aucune qui fonctionne. Donc en fait, vous, vous attaquez comme si aucune ne fonctionnait. Donc c'est-à-dire que si c'est votre tour, en fait, votre unité n'est pas considérée comme étant chargée. Donc elle ne va pas taper en premier. Mais par contre, elle, ne, elle, elle pourra taper immédiatement dans votre, dans, dans votre séquençage d'activation quand vous le souhaitez et, et n'aura plus l'impact du n'est plus éligible pour taper. Donc euh, vraiment en fait c'est intéressant de voir comment ils ont clarifié ça. Euh, c'est intéressant. Voilà. Sachant que je rappelle encore une fois quand on a des unités qui peuvent, qui ont, qui peuvent toutes les deux taper en premier, euh, c'est le joueur opérant qui choisit d'abord. Donc si par exemple moi je charge avec une unité qui bénéficie de la règle tape toujours en premier et que je charge une unité euh, je sais pas moi de, de, de, de démonettes. Qui a cette règle-là de taper toujours en premier. Bon, et bien donc les deux règles s'opposent en termes de wording. Et c'est bien euh, le joueur opérant qui va choisir en premier. Donc c'est moi qui vais taper en premier et les démonettes ensuite. En revanche, si on était. Si j'avais chargé avec deux unités euh, sur les démonettes, c'était je choisissais une unité, ensuite c'était à mon adversaire, et ensuite c'était à moi. Okay donc c'est le fonctionnement en fait, du tour du joueur opérant qui commence à choisir et ensuite c'est par, euh, euh, par, euh, par opposition. Ou intermittence, c'est comme vous souhaitez. Donc c'est bien, euh, c'est bien, c'est bien. En revanche, il est bien stipulé que euh, dans la règle du n'est pas éligible, vous n'êtes du coup pas éligible au stratagème euh, qui, euh, qui vous permet de, de combattre en premier. À partir du moment où vous n'êtes pas éligible. Donc voilà, c'est bien, c'est clarifié. Euh, c'est très très bien. Ensuite, on a une clarification sur le proc d'attaque. Donc là, euh, il euh, y a vraiment une cible en fait de, de, de, cette, de cette clarif. C'était la succube avec le la succube avec la combo sur euh, le trait de seigneur de guerre. Et euh, donc euh, competitive age. Et euh, et euh, Razor Flays, euh, donc euh, c'était une combo qui permettait de faire un nombre d'attaques euh, abusées parce que ça proquait comme, comme pas possible, donc là c'est bien clarifié, euh, vous pouvez pas euh, proquer plus d'une attaque par rapport à, à un certain nombre, euh, enfin... Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que pour le coup, je n'ai pas le détail exact de comment fonctionnait cette succube. Mais le mécanisme laissait place à vraiment à une ouverture incohérente en termes de règles. Donc là, c'est bon, c'est terminé. Euh, la, la grosse combo est effaquée et puis bah, sans doute, ça, ça permettra aussi. Donc là, là, ça, ça impacte la succube. Mais on peut supposer que dans les codex à venir, il y aura peut-être d'autres mécanismes, mécanismes qui seront ressemblants à celui-ci. Et euh, bien sûr, ils seront eux aussi euh, restreints à cette règle. Euh, ensuite, on a une règle assez importante qui est euh, la règle d'immobile, de, euh, de, de, de rester stationnaire. Donc en fait, on nous explique que euh, lorsque vous avez une aptitude qui va vous permettre d'être considéré euh, comme n'ayant pas bougé, eh bien, vous allez pouvoir, euh, euh, vous allez pouvoir en, fait, en bénéficier même si vous désengagiez. Euh, donc ça, c'est très bien. Alors on pense notamment, il euh, y a deux, deux grosses factions auxquelles on pense, c'est les tyrannides et les taux. Les tyrannides pour l'exocrine notamment, qui a un stratagème qui permet de dire, bah, même si elle a bougé, elle est considérée comme étant restée immobile. Donc là, ça clarifie bien que bah, même si elle a bougé ou même si elle a désengagé, c'est bon, ça fonctionne. Donc, vous allez pouvoir désengager, tirer. Et on a évidemment avec les taux, le monde K, euh, qui va nous permettre en fait, eh ben de, de tirer euh, en étant considéré comme stationnaire. Et ça fonctionne aussi sur le désengagement. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une belle clarification. C'est un beau up pour, pour les taux. Un joli, euh, euh, un joli avantage qui, qui sortent de cette, de cette euh, clarification. Euh, donc, voilà. j'ai pas d'autres exemples en tête. N'hésitez pas à mettre sur... Euh, dans les commentaires si vous voyez d'autres choses. Ensuite, on a euh, l'objectif insecure. Donc là, ils ont clarifié que lorsqu'on a des règles de « je suis objectif secure » et « tu n'es pas objectif secure » qui rentre en opposition, c'est toujours la règle d'objectif, de, de « pas objectif secure ». Donc, c'est la règle qui annule votre objectif secure, qui fonctionne par-dessus toutes les autres. Donc, c'est la négation qui fonctionne par rapport au positif, quoi qu'il en soit. Et même si vous avez plusieurs triggers possibles, notamment le fait d'être troupes et en plus… Euh, de vouloir ba balancer euh, une aptitude, euh, par exemple, je ne sais pas, chez les Space Marines, le rite of War, vouloir balancer une aptitude qui dit que vous êtes objectif sécure, et bien euh, si derrière on a par exemple des, euh, des unités comme la DG qui ont la, la capacité de vous enlever l'objectif sécure, euh, et bien c'est cette règle-là d'annulation d'objectif sécure qui prime avant toutes les autres. Euh, donc voilà, c'est euh, plutôt sympa de l'avoir clarifié dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, on a euh, une... Pareil, une clarification sur le, les stratagèmes, et notamment les stratagèmes qui ont des réductions en coût. On pense évidemment bah, au Vect, on avait notamment un stratagème qui est le Combat Revival avec le grand maître Chaplin, qui coûtait 0 PC. Euh, là, en l'occurrence, euh, bah, il coûtait 0 PC, et en fait, bah, l'adversaire ne pouvait pas le Vect, qu'en termes de wording, c'était pas clair, euh, puisqu'en gros, euh, c'était euh, le, le stratagème coûte, euh, coûte plus 1, mais de de toute façon, il revient à 0 PC. Donc, en fait, même s'il coûtait 3 points, le, le, le, le super apothicaire permettait de le redescendre à 0 points. Là, ça a été euh, faqué et clarifié. Donc, eh bien, euh, d'abord, vous impactez euh, les modificateurs. Euh, les modificateurs. Donc d'abord, on a le le, comment s'appelle l'apothicaire qui va mettre le stratagème à 0 PC et ensuite euh, les modificateurs de multiplication de division et ensuite euh, les modificateurs d'addition de soustraction, donc en gros ça veut dire que le Drucari pourra vous vect le stratagème de Combat Revival euh, qui vous permet de, de ripop des figurines, donc la première fois il vous coûtera 0 PC mais par contre par la suite il vous coûtera 1 PC quand même euh, si vous, vous le faites vect euh, voilà, c'était une clarification et qui est, qui est bienvenue euh, voilà, ensuite on a une clarification sur le fait de, de bouger, euh, notamment pour la Ravenwing qui pouvait en fait, euh, bah, surtout sur un, un secondaire de la Ravenwing qui disait qu'on euh, marque des points de victoire si on a bougé d'au moins 12 pouces et qu'on a tué une unité avec une unité Ravenwing. Euh, bah, on pouvait considérer que bah, ouais, bah, je tourne en rond en fait, je fais 12 pouces sur place et euh, je fais 12 pouces sur place et puis bah, c'est bon, je suis considéré comme bougé. Donc là en fait, euh, ça a été faqué. Tout simplement, euh, finito, pipo, euh, il faut bien bouger d'un point A à un point B avec le minimum de distance requise pour être considéré comme étant bougé. Vous ne pouvez pas tourner en rond et considérer que vous avez fait les distances minimales euh, requises. Voilà, euh, donc ça évidemment c'était pour, pour les Dark Angel et notamment leur secondaire. Euh, voilà pour ça. Ensuite, il y a quelques autres petites, euh, petits ajustements, euh, notamment des mots-clés avec les règles rares, etc. Mais euh, on a fait le tour. Voilà pour les règles de base. Je trouve les changements intéressants, les clarifications bien faites. Donc, euh, c'est du bon. Et puis, en plus, c'est disponible gratuitement sur Warhammer Community. Je vous invite à aller les consulter. Euh, on a ensuite un document fait par, euh, encore une fois, l'excellent site Gunhammer qui nous fait un point sur, cette fois-ci, euh, l'Imperium. Alors... Il nous spécifie encore une fois quand se passe euh, le split des squads euh, dans les unités Space Marine. Donc ça se passe bien au moment où vous déclarez les transports et les réserves. Voilà, c'est euh, spécifié. Euh, on nous précise un petit peu d'autres euh, mécanismes avec certaines aptitudes. Je vous inviterai à regarder... Euh... Les... C'est clarifié aussi pour les upgrades par unité, c'est-à-dire que si par exemple vous payez un chérubin et dans une unité et que vous la splittez en deux, il n'y a qu'une partie de l'escouade de combat qui a le chérubin. C'est pareil pour le... Le, téléport... le... le truc de téléportation chez les Terminators. Si vous en mettez un dans une unité et vous ne pouvez en mettre qu'un dans une unité et que vous la splitez, il n'y a qu'une... Euh, demi-escouade qui en bénéficient, euh, l'accès au pouvoir de Librarian, euh, ça, on l'a spécifié, euh, le stratagème guérilla tactique euh, qui fonctionne sur les Phobos, hein, d'ailleurs, euh, bah, c'est dommage qu'ils n'aient pas faqué pour le culte Mechanicus, euh, et donc en gros ça nous spécifie bien qu'on ne peut pas partir autour au auquel on est arrivé et notamment on pense pareil, il y, y a actuellement un trou dans la raquette avec le culte mécanicus qui peut faire ça avec des pteraxies là ils l'ont faqué, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire avec, un strat avec le, strat le stratégième guérilla tactique je n'avais pas, pas vu cette, euh, ce trou dans la raquette pour, euh, pour le, le Space Marines mais c'est clarifié donc on peut attendre à ce que ça soit euh, clarifié pour le culte mécanicus euh, pour les chapitres et euh, les stratagèmes, on en a parlé déjà. Ensuite, il y a des changements mineurs sur des reliques euh, qui nous dit que the merciless butcher euh, a été rajouté dans le codex Blood Angel. On a euh, dans les Ultramarines, on a un changement avec une relique, Enfin, c'est de la clarification. Euh, les Dents de Mars aussi, dans les Iron Hands, a bénéficié d'une clarification. Euh, pareil pour le Space Wolf Vénérable Out, une petite clarification. Euh, les Rustalkers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont bah, le même gain par rapport aux modifications du wording sur les terrains difficiles euh, que la Death Guard il euh, y a une adaptation aussi sur le le Forge World, le document Forge World, euh, qui permet en fait aux unités Adeptus Mechanicus Forge World, et bien euh, pour ce qui est Skitari, d'avoir les quantiques de l'Omni et pour ce qui... Euh, les, les impératifs doctrinaires, pardon, et pour ce qui est euh, et pour ce qui est Adeptus, euh, Cult Mechanicus, d'avoir les quantiques de l'Omni donc c'est bien, ça a été, euh, ça, a été euh, ça a été clarifié, donc il bénéficie bien des avantages du Codex, et la Death Rider, Common Squad, qui était un choix de soutien, je crois, à l'époque. C'était une erreur. C'était une coquille. Et là, ça a bien été clarifié que c'est un choix d'élite. Euh, voilà pour les changements et les clarifications au niveau de l'Imperium. Ensuite, au niveau des Xenos, euh, on a un changement au niveau des Drukaris. Alors, ils ont définitivement... Enfin, ils n'ont pas définitivement, mais ils ont buté euh, la combo imbuvable du Dark Technomancer, qui consistait à... Quand on déclare euh, qu'on tire avec cette unité d'Arc Monster, on peut avoir un plus 1 plus Wound et un plus 1 Damage. Mais par contre, on prend des Mortal Wounds sur les jets de, de touche. Et évidemment, les gens utilisaient le euh, Liquefactor, le Lance Flamme, puisqu'il n'y avait pas de jet de touche. Et donc vous aviez des Lance Flammes qui blessaient à plus 1 et qui faisaient deux Damage et qui étaient imbuvables et qui, qui n'impactaient aucune pénalité sur les unités euh, qui tiraient avec, notamment les Vrax. Euh, donc là, c'est annulé. Ça ne marche plus. Donc c'était une combo qui était très très forte et qui était spammée à mort, puisque c'était ultra puissant. Donc là, le Dark Knight no c'est fini, euh, la grosse blague. Ensuite, on a une clarification aussi vis-à-vis euh, -vis du gain des points de commandement sur les patrouilles gratuites, puisque vous savez que vous pouvez jouer plusieurs patrouilles gratuites euh, dans les, euh, les forces de raid des Drukhari, et les joueurs y pensaient jusqu'au bout le concept, puisque oui, la patrouille est gratuite, mais en plus, si j'ai mon, si mon seigneur de guerre dedans, en plus d'être gratuite, elle me rapporte deux points de com, puisqu'en fait, dans le... Dans la, le wording présenté sur le, le, la construction des listes, c'était comme ça que c'est présenté. Donc là, ils ont bien euh, stipulé que vous n'avez plus, vous, ça ne vous coûte 0.com certes, mais vous ne gagnez plus 2.com. Euh, vous ne gagnez plus 2 com lorsque vous avez votre seigneur de guerre dans la patrouille. Donc vous ne commencez pas à 14 PC, mais bien à 12, comme tout le monde. Voilà, vous vous plairez à la règle, nos amis les Drucari. Et ensuite, on a un changement en points. Euh, alors là c'est assez marrant et on, on pourra peut-être revenir dessus par la suite euh, puisqu'en fait ces changements là en point ne sont pas marqués sur le chapter approved 2021, ils sont marqués que sur la fac euh, je pense qu'il y a un, un, un problème de timing et un problème de sortie qui n'est pas anticipé par Games Workshop. Euh, donc, euh, on, su on suppose qu'ils font comme ils peuvent. Euh, ceci étant, on a euh, le... Ray le Ravageur qui passe de 85 à 95 points, et on a Drazar qui passe de euh, 135 à 145 points. Donc, les deux prennent 10 points. Voilà, euh, ça leur fait les dents. Euh, et puis après, ben, on parlait justement de Competitive Edge, le trait de seigneur de guerre qui a été faqué. Après, au niveau des arlequins, on a eu aussi une clarification concernant le, c'est un trait de Seigneur de Guerre, je crois, euh, qui permettait de regagner des points de commandement. Et dans celui-ci, il n'y avait pas le wording qui disait qu'on ne pouvait en regagner qu'un par tour. Euh, le wording laissait supposer qu'on pouvait bah, le spammer, euh, le spammer plein de fois dans le tout et regagner plus d'un PC par tour. Donc là, c'est faqué, c'est clarifié. Vous ne pouvez pas regagner plus d'un PC par tour avec votre, je ne sais plus, c'est un relique ou une relique ou un trait de Seigneur. Je ne sais plus, mais vous ne pouvez plus le faire. Voilà. Euh, les nécro on a une clarification sur le Silent King qui peut évidemment utiliser les stratagèmes variquant. Euh, voilà, enfin, moi ça me paraissait normal, mais euh, c'est clarifié. Et ensuite on a euh, bah, évidemment Monka et Back dans le game avec euh, la fac qui lui permet et eh bien de tirer, de désengager et tirer. Euh, quand vous déclarez votre Monka, c'est pas rien vraiment. Donc euh, ça c'est cool. Euh, même chose pour l'Exocrine avec le stratagème Symbiotic, devastation. Devastation, elle pourra désengager et tirer. Euh, voilà, et enfin, euh, au niveau du chaos, qu'est-ce qu'on nous dit Oui, alors, gros changement au niveau du chaos sur le warp time, puisque vous ne pouvez euh, le jeter que sur une unité légion, euh, et donc ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas... Euh, prendre par exemple euh, euh, vous ne pouvez pas prendre par exemple euh, un, un warp time avec une, une identité 1000 sounds et le jeter sur Mortarion, vous ne pouvez plus le faire puisque vous devez jeter votre warp time sur une unité qui a le même mot clé légion euh, donc voilà c'est bien ça, ça break pas mal de combos bah, justement ils en parlent warp time sur Mortarion euh, voilà c'est euh, bien, bien que ça soit clarifié maintenant euh, ensuite, on nous parle des pouvoirs psychiques bah, qui, qui subissent un petit peu les mêmes restrictions de Légion en ce qui concerne les dark, la Dark Hereticus Psychic Powers. Euh, on nous revient sur les terrains difficiles. Euh, et là, après, il nous parle un petit peu euh, des Dreadclaw et du Caribdispod Dispod, euh, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, euh, qui sont euh, des unités fort World. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne saurais pas trop quoi vous dire. Euh... Death Guard uh, Greater Blight Drones Have Now Contagion. Donc Et ensuite, on nous parle euh, des contagions de Nurgle. Euh, avec une petite aussi clarification sur typhus Et... Euh, et voilà. Euh, on revient après sur des trucs qu'on a vus notamment sur les euh, Army Faction Bonus, etc. Je vous invite évidemment à aller lire l'article, les amis, si ça vous intéresse. Voilà pour... Euh, voilà pour les changements de règles. Euh, c'est plutôt... plutôt cool. Euh, c'est plutôt cool. Je suis plutôt satisfait de ces changements de règles et des clarifications. Il euh, y avait des choses qui avaient vraiment besoin d'être clarifiées, notamment le fight first, euh, le, les petits wording qui ont été changés. Donc c'est bien. C'est plutôt satisfaisant. Je souligne encore une fois que moi ce que j'apprécie, c'est lorsque ces changements sont mis en ligne sur Warhammer Community, c'est vraiment euh, autrement appréciable. Que, euh, ce dont on va parler par la suite euh, notamment les changements de coût en point ainsi que les, euh, les changements de secondaire pourquoi parce que bah, moi typiquement je suis un joueur bon client j'ai donc acheté ça 32 euros euh, j'ai acheté ça 32 euros euh, l'année dernière et ce document là n'est plus viable et euh, ils nous l'ont changé c'est pas des gros changements en plus on va pas se mentir sur les scénarios c'est des changements de secondaire euh, et c'est des ajustements de secondaire, Alors, il y a la disparition d'un ou deux je crois, mais bon voilà c'est des ajustements de secondaire et au niveau des coûts en point c'est pas non plus un truc de fou en termes de changement de coûts en point euh, ça justifie pas du tout pour moi de demander à, aux clients de Warhammer 40 000 de réinjecter euh, de réinjecter euh, de réinjecter 30 balles dans, dans ces bouquins-là. Alors, je peux comprendre qu'il y a un problème de timing vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Peut-être que ce document-là aurait dû paraître bien plus tôt. Euh, mais là, on voit qu'en fait, le document sort et deux jours après, trois jours après, on a des facs euh, avec des coûts en point qui se rajoutent, notamment pour les Drukaris qui ne sont pas dans le, dans le document, avec des modifications de règles. Donc, je trouve que c'est très mal goupillé, euh, ce chapitre à prouver-là. Euh, voilà, ça c'est, je vous donne mon avis perso là-dessus. Euh, voilà, je vous donne mon avis perso, maintenant il y a des changements et on va en parler, des changements de coût en point et euh, des changements de secondaire, on va commencer par les changements de coût en point, alors euh, il y a des changements sur le codex Space Marines, il y en a pas mal d'ailleurs en vérité, on a euh, le chef apothicaire qui prend 20 points de plus, puisque son adaptation de chef apothicaire est à... Euh, plus 15 de base et là il a plus 35 alors je... en plus euh, c'est écrit dans le et, et c'est pas repris donc là alors, je sais pas comment il faut le comprendre mais il euh, a écrit il la... y a la modification sur le chapter approuve 2021 elle n'y est pas euh, dans les facs. Dans les facs, elle est encore à plus 15, euh, ce qui est dommage, parce que je pense que ces 20 points, ils sont mérités. Euh, donc, en, en l'état, sur le chapter approuve 2021, au niveau du, euh, du changement, des changements de coûts en point, le chef apothicaire prend plus 20 points. Les plasma Inceptor euh, euh, prennent 5 points supplémentaires, donc c'est 10 points maintenant pour, euh, pour passer en, en plasma, vos Inceptor. Euh, donc, euh, et c'est euh, euh, moins 5 points pour euh, les bolters. Parce qu'en fait, il y avait une fac entre-temps. Si je dis pas de bêtises, à la base, ils étaient à 40 points sur le codex, et c'était plus 5 points pour euh, les plasmas. Euh, ensuite, euh, ils nous ont modifié le coup en point euh, général, euh, et là, en fait, ils, ils expliquent que le plasma Inceptor, et à euh, plus 10 points, donc et que la figurine est à 40 points, et, et ça revient à, à avoir euh, moins 5 points sur la, la variante avec Bolter. Euh, voilà. Euh, ensuite on a le Storm Speeder qui perd 15 points. On a euh, les Eliminator qui perdent 15 points aussi. Par escouade de 3. Le, le fusil laser, le laser fusil est, baisse de 5 points. Euh, on a tous les gladiators qui descendent de 20 points, le land raider qui descend de 20 points, le Repulsor qui descend de 20 points, tous les variants aussi, évidemment, le storm raven qui perd 20 points. Euh, alors là, c'est intéressant, euh, donc on a les gladiators, les land raiders, les Repulsors, les storm raven, tout perd 20 points. Euh, c'est des figurines qui sont pas jouables en l'état, enfin, c'est pas que c'est pas jouable, évidemment, c'est jouable dans, dans certains cercles de jeu qui sont voilà, à la cool, mais en termes d'équilibrage, c'est pas bien fait, puisqu'en gros, bah. C'est des unités qu'on ne va pas chercher, qui sont beaucoup trop chères euh, et, et trop peu stables et peu rentables. Euh, Est-ce que les descentes, de... Alors, les descentes de 20 points, c'est une très bonne chose Je pense que c'est tout à fait légitime. Euh, Est-ce que c'est pour autant qu'on les reverra beaucoup sur la table Je ne sais pas. Peut-être le landrider en mode transport, ça peut être cool. Euh, le... Ça reste quand même des bonnes unités. Donc le, le, le baisse de coût en points est bienvenu. A euh, voir si ça change la donne par rapport au... à ce qu'on voit déjà beaucoup en Space Marines. Euh, ensuite, on a la, la moto d'assaut euh, qui prend 5 points, ce qui est très bien, je pense, parce que 55 points, la moto multifuseur, c'était léger. Euh, voilà. Et on a les vétérans d'assaut. Le Jump Pack coûte 1 point de plus et le Storm Shield coûte 1 point de plus. Donc, en gros, on prend 2 points par vétéran, euh, ce qui veut dire sur un pack de 10, vous prenez 20 points. Euh, c'est pas déconnant, je trouve, le, je trouve que le... le je trouve que le, le, la modification en points est la bienvenue aussi. Après, en Blue Angel, on a les, les, sanguina les Sanguinari Guard, j'ai du mal, qui prennent deux points. En plus, on a Dante qui descend de 10 points. Et on a le, le Sanguinari ancienne qui descend de 15 points. Euh, J'ai pas trop joué Blue D'Angel, donc je sais pas ce que ça vaut. Euh, voilà, je ne sais, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, les, les changements sont là. En Dark Angel, on a le Talon Master qui prend 15 points. Je pense que c'est tout à fait légitime. L'unité est très très forte. Euh, donc, ça veut dire qu'il était à 165, il passera à 180 points. Euh, en Space Wolf, on a les volants qui perdent 20 points. Et euh, voilà. En Necron, on a des changements on a la Catacombarge qui prend 10 points. Euh, on a la, la lance du Chronomancer qui prend 10 points. Donc, ça veut dire que le Chronomancer avec la lance coûtera 90. Mais il y a toujours moyen de le jouer à 80 points. On a les euh, Immortels en Tesla qui ne coûtent plus 2 euh, points supplémentaires. Donc ils sont à 17 points comme l'Immortel comme Ghost. Le reste que je trouve que l'Immortel Ghost est toujours mieux. Euh, changement important, on a la 12 des Arcs qui perd 20 points, qui la descend de 190 à 170. C'est un bon changement. Et ensuite on a des changements sur les Locust Destroyer et les euh, Locust Heavy Destroyer. Donc les Locust Destroyer perdent 5 points. Et les Locust Heavy Destroyer perdent 10 points. Euh, pas mal du tout. Euh, joli changement pour les Necrons. Globalement, c'est que des baisses pour les Necrons. Sauf le, la Catacomb Barge et, le, et la Lance du Chronomonster. Mais on est sûr de la baisse pour les Doomsday et les Destroyers. Donc c'est du, du bon changement. C'est cool. Euh, voilà. Ensuite, on va avoir chez les Custodes deux petits changements. Euh, que sur le Forge World. On a le Télémon qui prend 20 points. Donc le Dread qui prend 20 points. Qui était très fort. Et on a le Caladus Graftank qui perd 20 point. Voilà. Donc euh, si vous jouiez les deux dans votre liste, votre liste ne change pas. C'est juste des petites modifications à faire en termes de ligne. Après, en taux, on a la Riptide qui perd 1 point. Euh, Hazard Suit qui est euh, une entrée fort joueur qui perd 5 points. Et on a les Shield Generator sur les Crisis Celestial qui perdent 5 points. Euh, voilà. Ensuite, en Tyrannide. Ah, beau changement pour les tyrannies On a le Swarmlord qui perd 30 points. Gros gros changement pour le Swarmlord. Le Tervigon qui perd 20 points. Les Steelers qui perdent 2 points. Alors là j'adhère à mort, franchement. La perte de 2 points pour les Steelers, je trouve ça génial. Euh, bah, ne serait-ce que ça veut dire que le pack de 20... Le pack de 20 vous coûte 40 points en moins. C'est énorme. C'est énorme. Euh, donc très très, très très très cool. Je suis très content pour les Steelers, cette petite baisse en points. Euh, ils sont dans une méta où ils galèrent un petit peu, je trouve, euh, leur 1 damage avec PA euh, sur, des, sur une masse d'unités qui est maintenant multi je trouve pas ça ouf, donc là, le, la perte des deux points est la bienvenue. Le Trigon, le Trigon Prime qui perd 15 points et on a le Dima Macaréon, donc il y une entrée fort joueur, qui prend 25 points, euh, ce qui semble somme toute légitime au vu de la puissance de la bête. Et de sa récurrence sur les tables de jeu compétitives. Gen Sealer Cult, je pense qu'on est sur un gros foutage de gueule. Euh, c'est moins de points pour les Jackals et moins de points pour les Steelers. Bon, euh, je pense que tout dans le Gen Sealer Cult méritait une baisse de points. Euh, là, je ne sais pas quoi vous dire. Je, je, je suis un peu déçu pour le Gen Sealer Cult. Je m'attendais à pouvoir les rejouer et euh, non, c'est toujours pas trop le cas. Euh, ensuite, au niveau des Chaos Space Marines, les cultistes perdent 1 point, les Venom Crawlers perdent 20 points euh, et euh, en Démon du Chaos, le Lord of Change prend 20 points. Euh, donc voilà, c'est donc cool pour les cultistes. Et euh, le Lord of Change, plus 20 points, euh, bah, ça lui fait les dents. Mais en même temps, le Lord of Change, avec euh, la robe de l'impossible en 3 plus invulnérable, c'est quand même un sacré client. Notamment, on va voir qu'il a des secondaires qui lui sont encore maintenant encore plus accessibles, euh, puisque toute la partie secondaire psychique euh, a été un petit peu ajustée et me semble euh, plus accessible. Donc, euh, donc c'est pas déconnant qu'il soit plus 20 points. Et après, pas mal de changements sur le Craft World. On a l'Avatar qui perd 35 points. Euh, le Fire Prism, moins 15, le Night Spinner, moins 10, le Dark Reaper, moins 3, le Race Blade et le West Guard, moins 3, et les Fire Dragons, moins 3. Euh, c'est cool, euh, notamment pour euh, tout ce qui est un petit peu Gunline, Fire Prism, Night Spinner, Dark Reaper et Fire Dragons. Euh, j'espère qu'on les verra un petit peu plus parce que ce n'est pas des entrées qu'on voit beaucoup. D'ailleurs, on ne voit, de... voit pas beaucoup de Craft World et, euh... et donc c'est bien. Ces changements en point là j'espère que nos joueurs, euh, nos joueurs francophones euh, des vaisseaux Monde seront en tirer toute la quintessence. Ah, N'en pas douter, euh, voilà. Je vous propose maintenant qu'on passe sur les euh, secondaires, hop, ici alors les secondaires au niveau des changements on a euh, alors on n'a pas de changement sur les cartes de table on n'a pas de changement sur derrière les ennemis on a un changement sur la domination qui maintenant s'appelle Strangle hold je sais pas en... en anglais comment elle s'appelait il me semble que c'était domination euh, là maintenant euh, vous n'avez plus avant c'était vous marquer 3 points de victoire si vous contrôliez plus de la moitié des objectifs donc ça veut dire que sur les scénarios à 4 objectifs il vous fallait, bah, il vous fallait 3, les trois quarts des objectifs là maintenant c'est très clair euh, euh, vous marquez 3 points de victoire à la fin de votre tour si vous contrôlez 3 objectifs ou plus et euh, que vous contrôlez plus d'adjectifs que votre adversaire. Voilà, donc euh, c'est donc un ajustement, un ajustement euh, en termes de wording euh, qui ne change pas... Euh, bah pour, de toute façon, pour les scénarios à 4, 5 et 6 objectifs, il faudra maintenant toujours contrôler euh, 3. Ça change pour les scénarios à 6 objectifs, puisqu'ils demandaient un contrôle de 4 objectifs pour pouvoir la marquer. Euh, donc ça change pour eux, du coup. Donc c'est un bonus pour les scénarios à 6 objectifs qui seront plus, plus emprunts à prendre, le, à prendre la domination. Euh, par contre, c'est plus d'objectifs que votre adversaire. Et il me semble que ça, ça n'y était pas avant. Non, ça n'y était pas avant. Donc euh, plus d'objectifs que son adversaire, ça n'y était pas avant. Donc euh, voilà, un petit changement en termes de wording qui est intéressant. Euh, ensuite il y a le pas de prisonnier donc, qui était le, qui est le héros des leurs rangs en français Celui-ci a pas mal changé Donc en gros c'est celui qui consiste à marquer Vous marquez, euh, vous, avez le, vous faites l'apothicaire, euh, vous faites le, le comptable pendant la partie À chaque fois que vous tuez une figurine ennemie, vous mettez un petit, un petit token Et à la fin de la partie vous divisez ce, toquet, ce nombre de tokens par 10 Ça vous donne le nombre de points que vous avez cumulé Donc évidemment il vous faut avoir tuer 150 figurines pour marquer 15 points Là, c'est bien. On nous enlève de ce décompte-là les figurines avec le mot-clé véhicule, personnage ou monstre. D'accord, puisqu'avant ça vous rapportait 1 point et les, même les véhicules vous rapportaient plus, plus, euh, plus de points. Euh, enfin, les, les, les, les, les véhicules à plus de 10 PV vous rapportaient 1 euh, euh, point sur 15 nets. Donc là, c'est plus le cas, vous ne récupérez plus de points sur le No Prisoner avec les véhicules les monstres et caractères. Par contre, les figurines multi-pev vous rapportent leur nombre de pev sur votre petit, compteur, euh, votre petit compteur. Donc par exemple, si vous tuez un pack de paladins, euh, de 10 paladins. Bah, c'est 40 PV de Paladin, euh, donc euh, bah, vous mettez 4 points sur, le... 4 points sur euh, ce secondaire-là, là où avant, vous n'en auriez marqué que qu'un point en fait, sur le secondaire. Donc euh, ça, c'est cool de prendre en compte les multi-PV. Euh, le les n'a pas changé, euh, donc tu es plus d'unités que son adversaire à la fin d'un tour. Ensuite, le Wild We Stand We Fight qui s'appelle maintenant To The Last jusqu'au dernier, un tout petit peu été modifié, puisque bon, c'est pareil, hein, vous choisissez vos trois unités les plus chères, euh, et euh, pour chaque unité encore en vie à la fin de la partie, vous gagnez 5 points. Euh, là, il y a une petit, petite clarification pour les unités qui ont la capacité de split, de se diviser en deux. Euh, puisque jusqu'à présent, bah, je prends par exemple, si mon pack de 10 paladins euh, captait mon aura de Wild West End et que je la divisais en deux, il fallait que mon adversaire tue les deux paquets de 5 pour avoir le point. Là, il a été clarifié que si vous tuez la moitié, vous mettez 3 points sur les 5. Donc ça, c'est cool au moins. Euh, voilà. On, on remarquera, d'ailleurs, je rebondis immédiatement sur ce point-là, en fait, euh, les secondaires ont été, euh, ont été modifiés pour être moins punitifs et euh, plus, euh, on va dire... Euh, euh, ils sont plus progressifs voilà, que, que ce qu'ils n'étaient avant. Il y a maintenant des paliers pour éviter d'avoir tout ou rien. Avant, c'était beaucoup ça, les secondaires, tout ou rien. Euh, du coup, ça nous mettait face à des dilemmes en termes de choix. Là, j'ai l'impression que bah, le fait qu'ils aient mis de la progressivité en termes de cumul de points va, permettre, va en permettre à beaucoup d'être acceptable. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, le race de bannière n'a pas changé. Euh, le signal d'investigation... Euh, n'a pas changé je crois inspecter le terrain le inspecter le terrain euh, n'a pas changé il me semble il me paraît plus long mais euh, il me semble qu'il n'a pas changé euh, par contre on a le euh, déployer les brouilleurs qui a changé et qui s'appelle maintenant euh, recevez les datas d'Octarius absolument génial comme nom euh, alors avant on devait faire une action euh, dans notre zone au milieu et dans la zone adversaire. Euh, donc, ça c'est fini. Maintenant, vous devez faire une action dans chaque quart de table. Donc, ça veut dire qu'au total, vous pouvez faire jusqu'à 4 actions. Euh, et vous devez les faire à plus de 6 pouces du bord de table. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, quand vous arrivez des réserves stratégiques, euh, non pas des renforts, hein, bien des réserves stratégiques, quand vous arrivez, donc dans les 6 pouces d'un bord de table, vous ne pouvez pas faire cette action-là. Et euh, c'est simple, si vous avez scanné, fait l'action dans deux quarts de table différents, vous mettez 4 points. Dans trois quarts de table différents, vous mettez euh, 8 points. Et euh, dans les quatre quarts de table, vous mettez 12 points. Voilà. Donc euh, c'est cool, je la, trouve, je la trouve bien modifiée. Euh, elle est un petit peu moins clé en main qu'elle ne l'était avant, mais elle rapporte deux points de victoire en plus lorsqu'on la, en... lorsqu la met en full effectif. Donc c'est plutôt cool. Euh, déployer, les, euh, déployer les balises de téléportation. Ouais, réparer les balises de téléportation. Euh, il, a été, euh, il a été modifié un petit peu maintenant. Puisqu'en fait vous deviez faire une action dans la zone de déploiement adverse. Maintenant vous avez un palier qui vous permet de faire une action. Euh, vous pouvez faire une action à 12 pouces de la zone entièrement dans les 12 pouces de la zone de déploiement adverse et surtout changement important vous pouvez le faire avec une unité infanterie ou biker là où avant vous ne pouvez le faire qu'avec infanterie Donc peut-être que ce stratagème là euh, va être euh, ce secondaire là pardon va être euh, plus, euh, plus accessible à voir mais en tout cas euh, il a des paliers Il est plus progressif euh, parce qu'aller faire des actions dans la zone de déploiement adversaire c'est chaud frère. Euh, là vous pouvez le faire à plus de 12 pouces et euh, maintenant vous avez les motos qui peuvent le faire donc c'est cool euh, ensuite l'assassinat a un tout petit truc en plus c'est que si vous tuez le seigneur de guerre vous mettez un point supplémentaire donc en plus des personnages, donc si vous tuez un personnage qui est Seigneur de Guerre, il vous rapportera pas 3 mais bien 4 points. Euh, le Titan Hunter n'a pas changé, le Brigid Down n'a pas changé, donc abattez-le, etc. Euh, et après, au niveau des secondaires Psy, euh, Donc pour abord the Reach, euh, donc défoncer des sorciers, ça n'a pas changé, hein, c'est 3 points et euh, 2 points. Euh, le rituel psychique lui a changé maintenant, donc c'est le, le fait de faire une action euh, entièrement euh, non c'est même pas entièrement d'ailleurs, si vous êtes dans, dans les 6 pouces du centre, et euh, eh bien vous pouvez le faire maintenant avec un psyker, avec un personnage psyker, là où avant il fallait faire Trois fois les actions avec le même Psyker pour marquer 15 points. Là maintenant, euh, vous pouvez le faire avec des personnages Psyker différents. Euh, mais surtout, quand vous le faites une fois, vous ramenez... Euh, vous ramenez... Euh, euh, hop donc, vous mettez 3 points de victoire si vous le faites une fois, 7 points de victoire si vous le faites deux fois, et 12 points de victoire si vous le faites trois fois. Donc, c'est bien. Je le trouve plus structuré. Euh, il, il est mieux. En L'état, il est mieux. Ensuite, le Veil n'a pas changé, si je ne dis pas de bêtises. Euh, vous devez faire des actions euh, psychiques à 6 pouces de la zone de déploiement ennemi. Donc, euh, voilà, ça n'a pas changé. Vous le faites deux fois, vous mettez 8 points, je crois. Et si vous le faites quatre fois, vous mettez 15 points. Uh, successfully complete following psychic two or more time during the. Ouais, 8, 8 points, 15 points, c'est ça. Et enfin, la psychic interrogation a un tout petit peu changé, puisque maintenant vous pouvez interroger les personnages ennemis adverses à 24 pouces et non plus à 18. Euh, ça change quand même la donne. Ça change quand même la donne. Donc un personnage, euh, un psycheur personnage de votre armée peut faire cette action psychique si elle est à 24 pouces de n'importe quel personnage ennemi visible et vous marquez 3 points à chaque fois que vous le faites. Donc c'est pareil, c'est plutôt cool. 18 c'était assez restrictif, on pouvait s'en prémunir pas mal, euh, c'est bien, ce plus 6 pouces est, est le bienvenu. Voilà pour les changements de secondaire, euh, que, je trouve, euh, que je trouve plutôt bon. Maintenant, euh, on est plus sur de l'ajustement, la, de voire de la clarification. Euh, bon, pas de la clarification, mais on est sur de l'ajustement. Je suis un peu déçu de ne pas... C'est pour ça que ce chapitre approve mais me déçoit un petit peu aussi. Je suis assez déçu de ne pas avoir, je ne sais pas moi, pourquoi pas une nouvelle catégorie de secondaire euh, serait-elle bienvenue euh, ou, ou tout simplement euh, des objectifs secondaires supplémentaires euh, Voilà, ça, ça n'a pas changé. Les scénarios, a priori, n'ont pas changé. Euh, donc, euh, race de ce côté-là. On aura fait le point donc sur les changements en termes de règles, les changements en termes de coups en points et les changements en termes de secondaires. Euh, C'est tout pour moi, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre